Eh bien bonsoir, euh, jeudi soir, 20h30, 21h30, émission Radar numéro 62 du jeudi 18 octobre 2018, intitulée « mieux c'est moins ». Alors « mieux c'est moins euh, », c'est directement un petit clin d'œil à la décroissance euh, réelle. Donc, notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulé « Légitime défiance » est toujours porté disparu sur Facebook. On aimerait bien pouvoir la récupérer, ne serait-ce que pour la placer sur notre page YouTube et que les gens puissent la voir, vu qu'elle est assez d'actualité par rapport à ce qui se passe actuellement vis-à-vis -vis de l'État-major de, de, de, de ce parti de la Ve République, qui n'est ni meilleur ni pire tout que les autres. On a Daniel clément Cornu qui nous passe le bonjour. Eh bien Daniel, euh, bonsoir. Donc bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ben, quand même après <rire> il faut quand même parler des bonnes nouvelles. Mardi dernier, donc 16 octobre 2018, notre ami le dissident écologiste Éric Pététin, alias Pétoff, alias l'Indien, alias Lapache, a confirmé la fin de son internement psychiatrique palois pour le vendredi 19 octobre 2018, c'est-à-dire demain et c'est même demain matin euh, j'arrivais pour euh, nos présences pour Ali, d'ailleurs euh, on a le panneau ici, on, on a le tract là, voilà donc comme tous les jeudis depuis octobre 2015 sans aucune exception et mon portable a sonné et c'était une amie d'Eric euh, qui m'appelait pour m'indiquer que demain matin, à 10 h donc je vais attendre le retour du téléphone pour être sûr, pour faire l'annonce. Euh, euh que Je fais d'ailleurs avec plaisir donc demain matin 10h pour la sortie d'Éric Pétain du centre hospitalier de Pau. Il appelle les gens à se rassembler euh, devant le centre hospitalier à 10h. Demain matin à Pau, centre hospitalier de Pau, rassemblement contre la psychiatrisation de l'opposition politique. Donc voilà, là je, je viens d'en parler et j'ai mon ami. Merci à Damien pour le partage en tout. Eh bien, merci Damien pour le partage. Mauvaise nouvelle. Ah, bah ben oui, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Pétoff est assigné à comparaître à Paris le 24 octobre prochain. Il est poursuivi pour injure publique à une administration publique car il a partagé sur Facebook une, pub... une publication. Peu élogieuse envers la gendarmerie nationale, comme il dit, donc le 22 avril 2015. Donc cette publicité, cette publication, reprochée aux gendarmes de casser du jeûne ou de faire des bavures. Donc 22 avril 2015. Il faut remarquer quand même qu'il il est convoqué au tribunal de Paris suite à une plainte du ministère de l'Intérieur, dont à, à l'époque, euh, on avait comme ministre de l'Intérieur le fameux Bernard Cazeneuve. On avait comme premier ministre le fameux Manuel Valls, qui maintenant exerce sa malfaisance en Espagne, et même carrément au pays catalan. Et euh, on avait comme président François Hollande, c'est-à-dire l'homme qui a fait euh, en partie euh, Emmanuel Macron. Donc Eric Peteta ne s'était pas rendu à la première audience le 25 novembre 2014. Alors nous sommes donc historiquement entre l'assassinat du jeune militant écologiste Rémi Fraisse, par un gendarme armé dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 et l'assassinat du jeune Adama Traoré étouffé par trois gendarmes à la gendarmerie de Persan le 19 juillet 2016. Donc, je ne sais pas du tout euh, qui va juger Eric Pétain, mais disons que ce qui s'est passé avant et après la reprise de sa publication sur le réseau Facebook confirme qu'effectivement, euh, il s'agit pour moi même carrément plus que, que de bavure ou de casser du jeune, il, il s'agit d'assassinat. Donc c'est pas parce qu'il y a eu des non-lieux, c'est un petit peu comme les accidents de chasse. C'est pas parce qu'il euh, euh, y a des gens qui sont abattus par des chasseurs qu'il faut estimer que ce sont des accidents. On ne se promène pas dans l'espace public avec une arme sans être éminemment dangereux. Et euh, on voit aussi que des chasses à cours ont légalement le droit de poursuite. C'est-à-dire que si l'animal est blessé mais qu'il se trouve sur votre propriété, étant blessé, ils ont le droit de l'achever. Donc je tenais à le signaler parce que j'ai lu des bêtises sur les réseaux sociaux comme quoi si un animal vient se réfugier chez vous, on n'avait pas le droit de le tuer. C'est faux. Il existe dans la loi le droit de poursuite. C'est complètement inverse au droit d'asile. Merci à Amandine pour le partage et bien sûr, bienvenue Amandine. Merci Amandine. Donc voilà, voilà donc 24 octobre, j'appelle bien sûr tous les gens à se rassembler pour venir soutenir Éric Pététain à Paris et le 25, on sera un jeudi, donc ce sera l'autre émission numéro 63 Radar qui aura lieu en direct juste après notre présence hebdomadaire de 19h à 20h, et bien de 20h à 21h30, donc l'émission fera 20h30, 21h30, on sera en direct sur la place de la République avec Eric Peteta, et j'invite les gens aussi à nous rejoindre, parce que là il s'agit d'un hommage non-violent à une victime d'un système. Il ne s'agit pas de la victime de Bernard Cazeneuve, il ne s'agit pas de la, de la victime de, de, de, du démissionnaire Colomb, il ne s'agit pas de la victime de François Hollande, il ne s'agit pas de la victime d'Emmanuel Macron, il s'agit d'une victime de la dictature constitutionnelle de la Ve République et donc j'appelle aussi toutes les personnes qui veulent venir rendre cet hommage non violent et notamment aussi les Black blocs parce que pour moi je fais une distinction extrêmement grande entre des gens qui cassent des biens qui parfois sont nuisibles, qui appartiennent à des transnationales et des gens qui par contre s'attaquent aux personnes. Donc bonne nouvelle, le passage de, à Paris de Pétoff nous donnera l'occasion de venir personnellement lui apporter notre soutien. Alors C'est un soutien à la lutte contre le monde du tout-pétrole et du nucléaire imposé. Soutien à celles et ceux qui luttent quotidiennement, hors du cadre des oppositions électoralistes agréées par le système bureaucratique de compétition concurrentielle obligatoire, de manière persévérante et non-violente, contre le nuisible développement du commerce international, contre la privatisation et le développement des transports aériens, contre les trains nucléaires à grande vitesse et la disparition du chevelu ferroviaire local qui fait du plus écologique et économique mode de transport public une entreprise à caractère industriel et commercial nuisible socialement et au niveau environnemental. Voilà, donc ce soutien est indispensable car ces personnes qui s'opposent à l'abattage des arbres, au bétonnage des terres, au forage de prospection et à l'ouverture de mines, sont les véritables guerriers de l'arc-en-ciel. Les défenseurs d'une planète vivante à laquelle nous appartenons, et non pas qui nous appartient. Donc c'est extrêmement important. Nous ne devons jamais confondre les personnes qui cassent des biens, qui mettent en danger le respect de la vie avec leurs violents adversaires qui mutilent et tuent des êtres vivants en prétendant faire le bien. Voilà, et c'est vraiment toute la différence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, fustiger euh, des casseurs quand, d'un autre côté, on ferme les yeux sur des assassins. Voilà. Et donc, bonsoir Amandine. Bonsoir Amandine. Donc, 15 jours d'internement psychiatrique, pour un one-man barrage filtrant improvisé. C'est-à-dire c'est ce qu'a fait Eric Pététin. Je tiens à expliquer pourquoi il a fait qu'un jour, Il a été placé en garde-vue et directement envoyé en hôpital psychiatrique parce qu'il a fait un one-man barrage filtrant improvisé. Donc moi j'ai pris One-man comme One-man show. Euh, il était seul effectivement. Et donc au cours de ce one-man barrage filtrant improvisé, eh bien, un homme puissant de tous nos mots, je vais m'expliquer au volant de sa porsche a fait appel téléphoniquement aux forces de l'ordre de l'ordre des médecins parce que ce monsieur dans sa porsche voilà pourquoi il est puissant de tous nos mots c'est qu'il est médecin donc visiblement ça, ça rapporte hein, nos, nos maladies leur rapportent Eh bien il appelait les, les forces de, de, de l'ordre qui défendent le, le bon bourgeois médecin de l'ordre des médecins parce qu'il il avait une vision apocalyptique du panneau de notre prophète anticonformiste. Alors effectivement Eric tenait un panneau, et qu'est-ce qui est marqué sur ce panneau Pétrole égale mort de l'humanité. Vous comprenez, c'est quelque chose de terrible, qui fait, qui fait que euh, le médecin a tout de suite ressenti un danger énorme, voilà. Et donc euh, il a appelé la police, euh, ce qui fait que ben Eric a eu une réaction qui est une réaction anticonformiste, mais parfaitement saine, c'est-à-dire que tous les autres personnes, comme il me l'a raconté, lui souriaient et discutaient avec lui, il les laissait passer, il s'agissait d'un barrage filtrant, celui-ci directement est passé à l'affrontement, et euh, eh bien Eric a dansé sur sa Porsche, voilà. bonjour de Franck Payan si tu veux. Franck euh, et merci pour toutes tes interventions sous les, sous les vidéos il y en a beaucoup qui me font rigoler euh, dont notamment celle Roger Nimo à poil effectivement si Roger Nimo faisait une, une émission à poil peut-être qu'on aurait un peu plus euh, d'auditeurs voilà. t'es pas cap voilà. t'es pas cap, pas cap euh, euh, voilà. Mais surtout qu'avec l'hiver qui vient euh, on fera peut-être ça l'été prochain donc le, est tout nu. le pétrole tue et ses princes et leurs nervis tuent impunément comme les pires psychopathes. Alors là, je cite un médecin légiste, identifié comme Salah Al-Toubegi, et qui faisait partie de la quinzaine de Saoudiens dépêchés par Riyad à Istanbul ce jour-là, selon plusieurs médias, a ensuite commencé à découper le corps de M. Jamal Khashoggi encore vivant. Donc là, je viens de citer le Dauphiné.com du 17 octobre 2018, c'est-à-dire hier. Donc, mmh, mmh, eh ben oui. Comment est-ce qu'ils savent ça? C'est qu'il a vu une montre communicante et que, eh bien, ça a été enregistré. Ça a été enregistré quand, tu, quand ils lui ont coupé les doigts. Eh oui, ils lui ont coupé les doigts. Et, et, et après, ben, ils ont commencé à le, à, à le démembrer alors qu'il était encore vivant. Et donc, moi, je pense que si, si euh, dans un consulat allemand en Turquie. À la fin des années 30, euh, un journaliste allemand, mais pas n'importe quel journaliste, quelqu'un qui qu aurait dirigé un, un, un grand quotidien, par exemple à Berlin, euh, avait été euh, assassiné, démembré euh, et qu'on ne retrouve pas son corps. Je ne sais pas quelle aurait été, quelles auraient été les réactions internationales, mais je pense qu'on serait, à mon avis, allé un petit peu plus loin que tous ces espèces d'accompagnement vis-à-vis de ces criminels psychopathes. Donc, comme nous le dénonçons depuis des années. Les États-nations américains et français participent à entretenir les inhumaines conditions militaro-industrielles d'une famine endémique, endémique au Yémen et d'une guerre perlée en Ukraine. Alors pourquoi je parle de guerre perlée C'est-à-dire que là, en plus, les, les États-Unis d'Amérique vont livrer euh, des missiles anti-chars euh, au gouvernement ukrainien, ce qui va, à mon avis,. Euh, euh, faire dégénérer le, le conflit. Donc ces crimes contre l'humanité sont aussi imprescriptibles que les crimes contre la nature dont ils sont les abominables corollaires. Il faut bien comprendre que derrière ces... ça dépasse même le cadre de l'assassinat. Derrière cette abomination. Derrière cette... Euh, c est, c est, c est, c est, oui c'est ça, abomination. La bête abominable. Eh bien derrière cette... Roger, tu es beau... Ah message bon. de Frank. Eh ben Merci, merci Franck, voilà. Donc, euh, il est en train de me draguer. Donc, euh, derrière cette abomination réelle, eh bien, on a le fascisme. Le fascisme. Et ce fascisme, il faut comprendre que dans les médias en France qui sont tenus par les marchands d'armes, qui eux-mêmes ont entre 5 à 20% de leurs actions qui sont détenues par le Qatar, les Émirats Unis et l'Arabie Saoudite, dont on sait qu'ils sont les financiers du terrorisme international, eh bien, ces musulmans, on n'arrête pas, de dès qu'on parle, on parle de terrorisme, Islamique. Voilà. Donc, il est très important que les gens comprennent qu'il faut combattre le fascisme dans tous les pays qui se disent musulmans, parce que l'Arabie saoudite, avant d'être une puissance confessionnelle, c'est avant tout un pays fasciste. C'est un pays fasciste, un pays sexiste, un pays qui ne reconnaît ni, le droit, ni les droits de l'homme et certainement pas les droits des femmes. C'est-à-dire quand on vient nous raconter en France que la femme a le droit de conduire en Arabie Saoudite, elle a le droit de conduire à partir du moment où elle a l'autorisation d'un homme. Eh bien toute liberté conditionnelle n'est pas une liberté. Et moi je dis on n'a pas à commercer, on ne doit plus commercer avec ces gens-là. Il faut dénoncer tous les contrats euh, actuellement avec l'Arabie Saoudite. Il faut les dénoncer tous. Nos emplois, nos emplois ne voudront jamais leur vie. Nos emplois ne voudront jamais leur vie. Et c'est très important parce que ce qui se passe une là. Une seconde. Oui. Amandine Ozer, euh, j'ai une possibilité de partager avec toi ce qu'on est en train de faire. C'est euh, Facebook qui nous le propose. Donc, si tu le souhaites, j'appuie sur montrer aussi Amandine Ozer à la caméra. Oui. Dis-le-moi et on fera un partage à distance de ce qu'on est en train de faire. D'accord. Ouais. Oui, mais ben, moi, je vais continuer parce que pour la défense de la ville, actuellement, il y a un truc qui est passé un peu à l'as. Il y a six salariés du registre des malformations en Rhône-Alpes, donc ça s'appelle Remera. Eh bien, ils font l'objet, ils ont fait l'objet d'un entretien préalable au licenciement par les Hospices civils de Lyon. Donc, je vais citer un article. Le Remera dépend des financements publics, donc santé publique, France, INSERM, agence de sécurité des médicaments et région. Or, les 220 000 euros dont nous avons besoin nous ont, ne, nous, ne nous ont pas été versés. Alors, qui, qui déplore cette chose Eh bien, c'est la directrice de Romera, madame Emmanuelle Amar, qui est épidémiologiste. Et, et elle continue en, en disant Notre dispositif d'alerte n'existera plus. Nous étions pourtant le seul registre indépendant et le plus important en nombre de naissances surveillées. Alors, c'est grâce à ce registre que la. Dépaquine du laboratoire Sanofi est suspecté d'être responsable de 16 600 à 30 400 enfants atteints de troubles mentaux et du comportement pour avoir été exposés in utero au valproate, euh, décapine et ses dérivés. Donc jusque-là, l'agence du médicament et l'assurance maladie n'avaient communiqué que sur les malformations congénitales graves provoquées par la décapine et ses dérivés, donc des enfants sans bras. Voilà. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, ils en ont, des, ils en ont dénombré des enfants sans bras. Donc, ils sont, eux, ceux-là, ne sont pas démembrés. Ils n'ont pas de membres. Eh bien, entre 2150 et 4100 enfants ont été victimes. Et donc, ma source, eh bien, c'est Ouest-France. Et donc, voilà. Voilà la violence contre la vie. Voilà, voilà ce que sont les transnationales qui font du profit sur nos santé, euh, sur, sur tout. Et, et ces gens-là, eh bien... Il bénéficie non seulement d'une impunité, mais je dirais, s'abattent sur les gens qui les dénoncent euh, euh, tous les, toutes les pires choses, c'est-à-dire Éric pététain est traité de vieux taré, on, on l'envoie en hôpital psychiatrique euh, comme si c'était une espèce de demeuré, alors que l'on sait très bien qu'il combat depuis des décennies un le, le, le tout-camion. C'est un militant, même s'il est totalement anticonformiste, même si effectivement il, il ressemble pour moi plus à une espèce de prophète que le militant classique euh, adhéré martinez cgt euh, le type qui va euh, cirer les pompes des candidats aux élections la veille des élections non eric Pétain ne fera jamais ça il ne peut pas parce que il est il est dans l'idée il est dans la vision ce qu'il espère c'est un monde autre donc il n'est pas là en, tra en train de, si de creuser le sillon d'une carrière politique disons le tout net Aujourd'hui, ces crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc un jour, un jour, il va falloir les juger. Donc nous avons consacré notre émission Radar numéro 49 du jeudi 10 mai 2018. Donc les gens peuvent aller sur notre page à toutes les criminelles crapules militaro-industriels qui tuent les peuples et pillent les territoires pour les juteux profits de violentes mafias oligarchiques donc allez voir c'est très intéressant on parle des ventes d'armes qui sont non seulement euh, totalement illégal mais qui sont réellement des crimes contre l'humanité et aujourd'hui eh bien euh, Trump, euh, Macron et euh, Mohamed Salman euh, Al Saoud devraient être euh, devant le tribunal pénal international. Et bien sûr, ça ne se produira pas pourquoi Parce que les États-Unis d'Amérique notamment, n'ont jamais reconnu ce tribunal et que aujourd'hui, et eh bien euh, le prince président dans le cadre de la dictature constitutionnelle de la Ve République fait tout ce qu'il veut et nous emmerde. Hein il peut même dire, venez me chercher, vendre de petits cons, je vous emmerde, je vous emmerde. Voilà la petite crapule, le petit voyou, euh, le petit parasite élyséen. Voilà, donc euh, il est irrespectueux vis-à-vis -vis des Français, nous n'avons pas à respecter. Parce que ouais, la parce principale il notion... Pas les nouilles et il les nous na... casse les nouilles. Oui, mais qui <rire> sait que la principale caractéristique du respect, c'est la commutativité. S'il n'y a pas réciprocité, commutativité, le respect n'existe pas. Et donc, ce type comme Jean-Luc Mélenchon est irrespectueux. Irrespectueux. Jean-Luc Mélenchon, une journaliste du sud de la France, lui pose une question. Pour ne pas répondre à la question, qu'est-ce qu'il fait Il se moque de son accent. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux et c'est même euh, d'une stupidité infantile. Et donc, moi j'ai parlé avec des militants euh, France Insoumise. Je leur ai dit « Mais votre programme, je vais en parler moi au niveau du nucléaire. Moi, être plaqué au sol pour le septième anniversaire de Fukushima, par, par les sbires d'un sale type qui vient nous parler d'une sortie du nucléaire en 25 ans et faire l'éloge de l'éolien industriel offshore qui est anti-écologique. et ben ce type là est une crapule. Ce type est une crapule et je pense que cette crapule vu l'interview eh qu'il avait fait pas, je pas craquer, hein. <rire> vu vu bon, on va chercher <rire> crapule. Cra cra voilà. Donc il, il faut il faut remettre les les choses à leur place. Les donc, crapules à leur place. Ce sont, alors, ce sont ces violents psychopathes asociaux qui nous appellent au respect de l'autorité hiérarchique et nous présentent comme socialement acceptable et légitime l'ultra-violence préméditée des États-nations. Parce que, souvenons-nous, euh, euh, premier anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, Jean-Luc Mélenchon, une vidéo qu'il a fait disparaître d'ailleurs, euh, parle de la violence légitime. Et alors, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo extraordinaire. C'est tout juste s'il ne roulait pas des gamelles aux, aux, aux policiers en se rendant à l'interrogatoire. Visiblement, il a consulté un bon avocat parce que, bon, avec le financement public, la première et la deuxième fraction du financement public, le mouvement nationaliste France Insoumise a suffisamment de pognon pour se payer de bons juristes. Et un juriste a dû certainement dire à M. Bon, Mélenchon « Écoutez, M. Mélenchon, fermez votre petite bouche. » Voilà. Voilà. Et, et, et, et donc... « Il a très bien parlé. <rire> » Tu as très bien parlé. Et qu'ils aillent tous se faire foutre. Exactement. À la puissance N. Voilà, c'est moi c'est moi qui le dis. Oui. Tu peux faire un peu moins de bruit. Oui. Si j'ai une petite interview, D'accord. c'est un champion, merci. Oui. Donc, nous... nous, Donc, tire à, balle ré... tire à balle réelle, pour le gisement de gaz de Gaza, parce que là, on parle des criminels. Qu'est-ce qui s'est passé Le massacre de Gaza. Est-ce que, est que les gens pensent réellement que les gens qui ont donné des ordres à des militaires de tirer à balles réelles sur des manifestants qui étaient au maximum armés d'un caillou et qui les ont tués quand ont tué des centaines, qu'en ont blessé des milliers et eh bien qu'ils ont fait ça pour le fun, qu'ils ont fait ça pour défendre l'état d'Israël, non ils ont fait ça pour le gisement léviathan parce que Israël avec l'Italie avec Chypre se prépare à exploiter un gisement de gaz, le plus gros gisement méditerranéen de gaz au large de la bande de Gaza, et à exporter ce gaz avec le pipeline sous-marin, un des plus profonds du monde, avec des, des, des profondeurs de 2500 mètres, on va le vendre à l'Europe. Et donc le petit européen qui va aller voter en mai 2019 pour l'Union européenne, et eh bien il est en train d'être complice du blocus qui a plus de 10 ans de la bande de Gaza et de vol euh, des ressources naturelles qui devraient logiquement être utilisées pour le développement local. Même s'ils vote blanc mais même, même si vote Blanc, parce que là il s'agit quand même d'un boycott, on a refusé cette gouvernance, et il faut voir que les commissaires législateurs, parce que les autres ils, ils osent s'appeler eurodéputés, d'ailleurs Mélenchon il en a bouffé de cette bonne gamelle de l'Union Européenne, hein. Nous, ne l'oublions jamais, et donc ces, ces eurodéputés sont, sont ni Européens ni députés, et les législateurs ce sont des commissaires non élus qui écrivent les lois. Mais c'est la même chose pour les préfets. En France, les préfets ne sont pas élus, ils sont désignés par le gouvernement et par le président de la République, ils ont droit de vie ou de mort sur les populations locales. Les préfets laissent des installations nucléaires balancer dans l'environnement à travers leur tour de refroidissement de la vapeur d'eau qui, qui contient souvent des taux de bactéries mille à dix mille fois supérieurs à ce que permettent les normes sanitaires. Donc, tir à balle réel à Gaza, euh, tir de grenades sur des militants désarmés, matraquage d'étudiants dont le crime est de vouloir tenir une assemblée générale. Et aujourd'hui, il euh, euh, y a eu deux étudiants de Nanterre qui, qui ont été condamnés prison ferme, prison avec sursis prison ferme, heureusement sans mandat de dépôt mais, mais quand même, c'est une épée de Damoclès, pour avoir voulu tenir une assemblée générale dans leur faculté. Aujourd'hui il y a tous les ingrédients pour la grande grève générale interprofessionnelle reconductible, celle que Jean-Luc Mélenchon et ses amis ont évité en 2016, en instrumentalisant tous nos mouvements. Et donc nous sommes divisés, éclatés, d'un côté les infirmiers, d'un côté les cheminots, d'un côté les postiers, d'un côté, d'un côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Et c'est gagné, et c'est gagné, et c'est gagné. Et qui mène la danse Le MEDEF. Mais aujourd'hui, le MEDEF, il est pragmatique. L'idiot utile Mélenchon a servi. Trash, poubelle, il ne sert plus à rien. Donc, ce qui se produit aujourd'hui, ces gens-là qui ont financé directement et indirectement, ils sont parfaitement au courant des petits travers. Parce que quand ils ont voté leur loi de financement public des partis politiques, c'était soi-disant pour éviter les magouilles. Mais maintenant, c'est en parallèle. On le sait très bien, pour gagner une élection, ça se fait au moyen. Aujourd'hui, effectivement, il faudra envoyer la police anti-corruption. Chez tous les partis politiques français. Tous, tous, tous. Et on s'apercevrait qu'il faut annuler ces putains d'élections. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de président. Le président, c'est même la caractéristique de cette inique dictature constitutionnelle. Voilà. donc Roger, tout à l'heure, je t'ai posé une question pour les élections. Est-ce oui. que tu vas voter Moi, j'ai toujours voté. Alors, je vais t'expliquer. Je vote blanc. Pour les, les élections de l'Union européenne de mai 2019, là je vais boycotter. Mais je suis inscrit sur les listes. Et donc j'appelle les gens à, à s'inscrire sur les listes, surtout s'ils ne veulent plus voter. Surtout s'ils veulent dénoncer cette instrumentalisation euh, de nos luttes. Aujourd'hui, la disparition des services publics, la disparition de la hiérarchie des normes, c'est l'Union européenne, ce n'est pas la loi El Khomri. Ce n'est pas la loi El Khomri. La loi El Khomri, elle ne vient que... que Instiller dans la loi nationale des critères voulus par les lobbyistes internationaux. Donc, il faut sortir de là pour comprendre ce qui se passe. Donc, donc des étudiants euh, gazés, matraqués et euh, condamnés par la justice, gazage et criminalisation systématique de toute opposition de toute expression qui remet en cause le culte laïque de la sainte croissance industrielle et les saints dividendes réservés aux élus. Voilà. Aux élus à tous les sens du terme. C'est-à-dire à la fois aux actionnaires et à la fois aux élus. C'est-à-dire que se draper d'une écharpe tricolore quand l'ensemble des députés représente moins de 4 Français sur 10 du corps électoral, c'est plus que du foutage de gueule. Voilà. Donc, les non-représentatifs euh, non écharpés, intouchables, qui votent des lois liberticides et qui s'inquiètent ensuite que l'on puisse leur appliquer, donc ces nuisibles parasites partisans des institutions de l'unique dictature constitutionnelle de la Ve République, ces collaborateurs impointés de l'abominable gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne, terreaux glyphosatés de tous les dangereux nationalismes, Exacerbée, cette gauche de souche et son ignoble leader sont les avatars du Parti populaire français et de l'ambitieux et opportuniste Jacques Doriot, soutenu par les extrémistes du redressement français. Souvenons-nous, en 1936, le journal de Saint-Denis appelle à faire barrage au Front populaire et à voter pour Jacques Doriot. Et, c'est très important ce que je suis en train de dire là, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre certaines choses. Aujourd'hui, nous savons que le président de la banque Worms, qui était Gabriel Leroy Ladurie, a financé la création du Parti populaire français comme cheval de bataille du patronat français contre le Front populaire. Aujourd'hui, je dis la France insoumise et le cheval de bataille du MEDEF, pour éviter un nouveau front populaire et une grève générale interprofessionnelle reconductible. Je dénonce tous les états-majors des syndicaux, M. Martinez, tous les états-majors politiques, comme étant des gens qui ont décidé de participer à un système qui détruit tout ce qu'avaient réussi à mettre en place les résistants pour faire des carrières et placer les leurs. Donc ce sont des privilégiés, c'est-à-dire ils sont antinomiques de ce que devrait être la République. Donc en mars 2016, le MEDEF est inquiet du mouvement populaire contre la loi travail qui pourrait aboutir à une grève générale interprofessionnelle reconductive et à une remise à place salutaire des fondations pourries car militaro industrielles de nos institutions républicaines. Notre société est société anonyme sans aucune responsabilité de l'exécutif, sans aucune responsabilité de l'exécutif, mais en plus avec externalisation et privatisation d'une part sans cesse croissance des droits régaliens initialement prérogatives exclusives des peuples, normalement le peuple est souverain et aujourd'hui le Benalla c'est simplement une externalisation de ce que tu devrait être la tâche d'un policier ou d'un gendarme. Les gardes du corps devraient faire partie ou de l'armée ou de la police. On n'a pas à utiliser des, des types de sociétés privées et à les pailler royalement et à les couvrir politiquement quand ils se permettent de, de frapper à terre un manifestant ou quand ils se permettent de venir découper en morceaux euh, un journaliste. Donc... Le monde est entreprise. Et là, et là, le monde est entreprise, comme même à nous le rappeler le philosophe, auteur et interprète Pierre Merechkowski, que je salue, le monde est entreprise, notre ami le réalisateur anticonformiste, dont la présence nous manque, et craque. Voilà, petit appel à, à Pierre, reviens-nous, euh, à la fois à nous lire tes textes, et puis, et, puis, et, et puis aussi venir faire fermer sa grande gueule à ce Roger Nimo qui monopolise le micro, parce que moi j'attends toujours les gueules qui rentrent. J'attends les étudiants de Nanterre, c'est votre émission, 20h30, 21h30, on est au direct, café, tabac, brasserie, le De Jazet, vous venez... Je vous passe les esquimaux parce aujourd'hui c'est la base qui doit, la, qui doit mettre en place le Front populaire. Aujourd'hui, c'est la base qui doit créer cette grève générale. Et donc, n'attendons pas de mot d'ordre de la part des états-majors. Ils ont déjà tout négocié. Ils ont déjà tout négocié. martineuve avec Macron, tout, tout est déjà négocié. Mais nous, ce que l'on veut, eh bien nous devons l'arracher. Et donc, qu'est-ce qui se passe la privatisation, la privatisation d'Aéroports de Paris, ADP. ADP. Alors, parlons-en, parce qu'on on est là, on est toujours dans le sujet. Parce que n'oublions pas que le sujet de notre émission est dans le titre. Mieux c'est moins. Mieux c'est moins. Mais alors, on nous parle du climat. Et on essaie de nous faire croire plein de choses. Mais est-ce que la privatisation d'aéroports de Paris est une bonne chose Alors je cite, je cite. « Les émissions d'oxyde d'azote de l'ensemble des activités des plateformes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, donc fonctionnement de la plateforme et trafic aérien au sein des 1000 premiers mètres de l'atmosphère, hein, simplement, sont plus de trois fois supérieures à celles du boulevard périphérique. » Alors ça, c'est source, la source c'est survol.rpari.fr donc c'est par rapport à tout le problème du LTO, donc landing take off, c'est-à-dire atterrissage et décollage. Donc bien sûr, effectivement, la majorité du carburant va être utilisé dans les 1000 premiers mètres, mais n'oublions pas que le trafic aérien, se passe aussi 10 km de ces 1000 premiers mètres, hein, jusqu'à 11 000 mètres, et que les particules fines émises à 11 000 mètres ont une influence planétaire globale et sont extrêmement euh, mortifères, sans compter les additifs dans le kérosène. Mais le scandale, il n'est pas là. Le scandale, il est ailleurs, parce qu'il n'y a aucune taxe sur le kérosène, ni de TVA sur les billets internationaux. Mais oui, vous m'entendez bien pas de taxes sur le kérosène, ni de TVA sur les billets mais internationaux, il s'agit là du choix anti-écologique d'une société où le leader de la gauche de la gauche se déplace en classe affaires. Ah bah oui Ah oui, mais le il se déplace en classe affaires, hein, car il le vaut bien Car il le vaut bien Et bah, bah, merci pour lui Comme tous les autres Voilà okay, Voilà okay. Voilà Donc euh, le train, moi, je, moi je, je dis quand on se veut candidat populaire, on, on se déplace en train. Ou à pied, ou en vélo. Alors, tous les blessés, les mutilés, les embastillés de Notre-Dame-des-Landes doivent comprendre que la Convention de Chicago, adoptée en 1944, protège les intérêts des pétroliers. Effectivement, c'est comme ça qu'ils on qu ont obtenu cette détaxation totale, parce que les États-Unis voulaient développer le transport aérien. Et donc, euh, ils ont fait ça en 1944. Et puis en 1945, et bien de manière unilatérale, ils ont créé l'Arabie Saoudite pour virer British Petroleum et installer Exxon. Donc voilà, aujourd'hui, si on découpe en petits morceaux euh, un journaliste qui travaillait quand même pour le Washington Post, hein, euh, et qui avait fui aux États-Unis, parce que certainement il en connaissait trop sur les pratiques ignobles euh, de la famille Al Saoud, Eh bien, euh, entendez bien que ces gens-là détruisent l'environnement, parce que quand même, ils dirigent un pays pétrolier qui surproduit, alors qu'on a dépassé le, le pic, hein, et qu'il s'agit d'une richesse non renouvelable, tout ça pour essayer de, par différentiel, vu que le prix du gaz est indexé sur le prix du baril, euh, appauvrir la Fédération de Russie. Voilà. Et ils font la guerre aussi, ces gens-là. Ils font la guerre, je rappelle, en Ukraine. Voilà. Et donc en Ukraine, parallèlement aux plus de 70 prisonniers politiques, dont Sentov euh, qui est en train de crever de sa grève de la faim dans l'indifférence générale de tous ces bouffes-merdes qui ne pensent qu'à mai 2019. Aujourd'hui, des Européens crèvent d'une guerre qui a fait quand même 15 000 morts en, en 4 ans. 15 000 morts 15 000 morts Et en Syrie, ça continue. Et en Syrie, ça continue. Voilà. Donc, les trains à grande vitesse maintenant, ils paient des taxes sur l'électricité, qui est majoritairement nucléaire d'ailleurs, et qu'ils dévore, parce que c'est 6 à 8 mégawatts un hein, TGV pour permettre aux cadres subordonnés, euh, au monde du travail salarié, de relier les cœurs des grandes métropoles de l'Union européenne à des coûts compétitifs par rapport aux liaisons aéroportées et, défis et défiscalisées, au détriment du financement des populaires liaisons ferroviaires locales, emblématiques d'un véritable service public du transport ferré, comme dirait Léo. <rire> voilà, ben quand même, il fallait la faire. Euh, Léo Ferré, voilà, ben, ben, il faut en parler parce qu'il était anarchiste. Donc, marcher pour le climat tous les mois et recharger ses batteries en Thaïlande, aux Seychelles, pour vainement échapper au stress d'un monde où le temps de vie non travaillé sont des manques à gagner entrepreneuriaux, cela consiste à tresser les cordes avec lesquelles nous serons pendus. Lorsque ce système nous jugera inutile, lorsqu'il n'aura plus besoin de nous. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Le, le MEDEF a-t-il encore besoin du candidat perpétuel Jean-Luc Mélenchon Non. Le MEDEF trouve qu'il a utilement rempli son office de diviseur public de la gauche électoraliste et des états-majors syndicaux. Aujourd'hui, la version qu'on pour lui... Tous les militants de base, ceux qui affrontent quotidiennement une police et une gendarmerie aux ordres du MEDEF, ces forces de l'ordre que le républicain bourgeois Jean-Luc Mélenchon considère comme les légitimes et violents bras armés de l'État-nation. Oui, Mélenchon considère la police comme légitime et sa violence comme légitime et la violence de la gendarmerie comme légitime. Et ça vous explique pourquoi Ruffin, euh, lorsqu'il est à côté de Assa Traoré, la sœur d'Adama, se permet de dire qu'il doit faire une enquête pour apporter son soutien. C'est qu'il ne veut pas apporter son soutien. Parce que dans le cadre d'une dictature constitutionnelle néocolonialiste, il est bon que les descendants de Colomb. Euh, soient considérés comme des sous-citoyens. Pourquoi est-ce qu'un parce qu'un homme est noir, on peut l'assassiner et que, comme la Mindienne, comme beaucoup d'autres, parfois dix ans après, il y a un non-lieu Tous les recours sont épuisés, il y a non-lieu. Pourquoi est-ce que les autopsies. Euh, se contredisent pour euh, Adama. Euh, il, est mouru, il, il est mort d'une infection euh, euh, foudroyante, il avait des problèmes cardiaques alors qu'il avait un cœur euh, où il était complètement drogué. C'est ignoble. C alors, ces gens-là sont ignobles. Mais cette ignominie, eh bien Mélenchon, il la partage. Il n'a ni compassion, ni solidarité vis-à-vis -vis des zadistes non-violents ou des black blocs, casseurs de biens capitalistes, qu'il qualifie avec un mépris commun avec l'extrême droite de gauchiste. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Jean-Luc Mélenchon, pour moi, est un leader nationaliste, extrémiste. Il qualifie des gens non-violents dont certains se sont fait mutiler, ont perdu une main, qui a un pied, qui a bure, qui a Notre-Dame-des-Landes. Il les qualifie de gauchistes, comme si ces gens-là étaient des espèces de sous-merdes. Alors que ces gens-là sont les véritables euh, résistants à ce système qui écrase les peuples français. Donc, cet ignoble crapule, il fait contre lui l'unanimité. Et donc, les, les, les militants sont en train de se souder. La grève générale est en train de prendre, deux ans après, grâce à Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça qu'il est important de l'écrabouiller. Parce qu'il fait l'unanimité contre lui. Et donc... Jean-Luc Mélenchon fait l'unanimité contre lui. Et donc petit à petit, les militants comprennent ce que je suis en train de raconter. Parce que ce que je raconte, il euh, y a beaucoup de gens qui le pensent, qui ne l'ont peut-être pas encore exprimé, mais qui le pensent au fond d'eux. Et ils savent très bien que c'est ni dans la rue, ni dans les urnes qui vont sortir de cette impasse. C'est tout simplement en boycottant et en faisant tomber le système. Et pour faire tomber ce système, qu'est-ce qu'il faut il faut bloquer l'économie, il faut une grève générale. Et vous verrez, en une semaine, tout va être réglé. Et on aura peut-être des gens qui s'engageront à abolir le salariat. Et pour un revenu minimum, tous les mandats seront revenu minimum, des gens feront partie d'un gouvernement révolutionnaire. Et voilà, et qu'un des cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU fasse l'objet d'une révolution post-industrielle, eh bien, sera un... un un réel espoir pour l'ensemble de l'humanité. Parce que nous devons libérer les pays musulmans des ignobles dictatures. Et si aujourd'hui, nous sommes en train, nous aussi, de perdre nos droits, c'est que tout simplement, le petit français, il se leurre. Le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, s'ils si ont cette impunité, c'est parce qu'ils financent notre économie. Ils financent notre économie. Et donc nous sommes sous tutelle. Donc, Qui travaille sans peur et sans relâche à la constitution d'un nouveau front populaire et interpopulaire, ce sont les militants de base. Ce ne sont plus les états-majors. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit défendre? C'est la qualité d'être humain, voire tout simplement d'être vivant. Pour qu'elle se substitue à toutes les nuisibles formes vestigiales de nationalisme, de confessionnalisme, de corporatisme, de communautarisme. Et donc aujourd'hui, moi. J'ai apprécié le discours d'Assa Traoré parce que justement, elle appelle les cheminots, elle appelle les infirmiers, elle sait très bien que à la fois les revendications euh, au niveau de l'écologie, au niveau du climat, euh, au niveau social, au niveau de la reconnaissance euh, des, des gens qui sont euh, euh, méprisés par la société, c'est-à-dire les, les descendants d'ex-colonisés, euh, tout ça, c'est une seule et même lutte c'est une lutte pour le respect pour le respect qui est dû à chaque être vivant et, et, et si justement moi je ne mange plus de viande c'est que justement moi je... l'humain d'abord m'a toujours dégoûté comme slogan parce que pour moi c'est la vie d'abord et, et chaque vie doit être respectée et après, et après les nationalistes, les, les gens qui vont conspuer une personne pour sa race, pour sa religion, pour sa couleur de peau sont des salopards et donc il faut les combattre et aujourd'hui les gens qui subissent le plus euh, ces saloperies ce sont les gens que l'on associe au terrorisme mais c'est eux qui subissent le terrorisme les musulmans subissent le terrorisme ils sont en première ligne des gens qui morflent voilà. et les gens qui, qui, qui meurent noyés en Méditerranée Eh bien le premier devoir de tout marin c'est de jeter une bouée à chaque homme à la mer, c'est un devoir sacré pour chaque marin donc, tous ces problèmes, pseudo-problèmes de pavillon de complaisance et tout ça, c'est un criminel euh, en fumage. Roger, tu peux passer la parole. Oui jean Tiens, jean baptiste Oui, uh, oui moi, c'est pour une information, mais sûrement beaucoup de, de gens là sont au courant. Mais c'est pour euh, de rappeler que demain, il y a un soutien, ceux qui peuvent. à venir, c'est marqué sur des les horaires, je ne les ai pas en tête, mais c'est euh, en milieu de journée, soutenir les inculpés du lycée Arago. Euh, vous vous rappelez euh, l'horrible répression euh, qu'il y a eu à l'œuvre, pas seulement celle-là, mais évidemment il y a aussi eu l'Azad et puis là, dans la rue, dans les facs. Mais là, c'est par rapport aux 48 heures de garde à vue des mineurs du lycée Arago qui voulaient justement se rassembler pour discuter du mouvement, de la continuité du mouvement de protestation et ils se sont fait arrêter et mis en garde à vue 48 heures sans prévenir les familles, et là donc ils passent en justice, là, donc il faut absolument qu'on les soutienne. Et puis samedi après-demain, il y a un soutien important aussi au Brésil, au peuple brésilien, et aux peuple autochtone du Brésil, on n'en parle pas assez. Hein, qui sont constamment les oubliés de, de chaque nouvelle mandature. Donc il euh, y a un appel à se rassembler à Place Stalingrad. C'est aussi sur le site Demosphère. Allez, allez vérifier l'horaire, je crois que c'est pareil en milieu de journée. Samedi, donc euh, Place Stalingrad pour le peuple brésilien contre le fascisme euh, qui, a, qui est actuellement au pouvoir, le fasciste Bolsonaro le fascisme mondial voilà et le fascisme mondial évidemment bien puisque bien là ça fait écho à Trump ça fait écho à Macron, à Orban à Poutine à, à Bachar et, et, et tous les autres euh, voilà parce et que justement Gaulle, et, et donc on se répète mais si tous ces gens là montent au pouvoir c'est parce qu'en fait euh, tous les autres euh, dirigeants du monde entier ne respectent pas leur peuple, ne respectent pas les droits sociaux, l'environnement, la paix. Parce qu'ils sont les larbins des transnationales. Voilà, et voilà. Ils sont, euh, ils, ils sont liés à toutes les, les forces du mal dans le monde. Et peut-être certains d'entre vous sont au courant du livre La guerre secrète, où justement, euh, les élites élite mondiale, les oligarchies, euh, sont ligués contre les peuples et là il faut absolument qu'on se révolte euh, donc euh, on continue la lutte on amplifie il faut absolument être là demain pour les lycéens du lycé serrago et, et tous les autres évidemment les postiers en grève euh, partout euh, le pinel en lutte aussi la, les Psy en lutte et donc les samedi cheminots. les cheminots évidemment on a chemin avec, avec les, les cheminots tout le monde tout le monde tout le monde, tout le monde tout le monde tout le monde voilà tout le monde tous ceux qui luttent tous ceux dans tous les secteurs de la société et samedi pour le peuple brésilien les peuples autochtones du Brésil contre contre Bolsonaro et contre Fascisme au Brésil et partout. Eh bien, je te remercie. et On est en plein dedans parce que euh, mieux c'est moins. Donc, la, quelle est la force de ces empires militaro-industriels Eh bien, les directement liés au développement du commerce international et non aux nécessaires échanges de ressources interpopulaires. Donc le commerce international c'est quoi eh c'est la source principale de gaz à effet de serre, mais aussi malheureusement de l'effondrement de la biodiversité globale. Donc ce commerce international est très majoritairement maritime. Il se divise en trois grandes catégories, le vrac liquide, le vrac solide et les marchandises. Donc l'Asie est la principale plateforme maritime planétaire actuelle. La tendance est à la privatisation des infrastructures portuaires dirigées par des conglomérats d'entreprises dont la compagnie mère est soit un pays, soit une institution financière. Donc le commerce inter international à travers l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, le FMI, le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale est responsable de la disparition de l'autonomie alimentaire de nombreux peuples car l'industrialisation de l'agriculture tue les pratiques agraires, traditionnelles et respectueuses de l'environnement qui financièrement ne sont plus compétitives. Donc, le transport maritime international est exempté de contrôle du fait de son caractère transnational. Il échappe donc aux fumeux et fameux accord de Paris, COP21. Voilà, 50 000 navires propulsés au fioul lourd, CO2 plus dioxyde de soufre. Pour la France métropolitaine, les biens importés par les transports maritimes représentent 45% de ces émissions de gaz à effet de serre territoriaux. Ça veut dire que s'il y a 100% d'émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, et eh ben la totalité ça fait 145, vu qu'il y a 45% qui est ce qui est consacré aux importations. Donc l'économie de la mer qui a fait les fortunes des banques et des assurances est le principal responsable des dépradations écologiques et des gentils réfugiés climatiques qu'il ne faut pas confondre avec les dangereux migrants qui fuient les conséquences sanitaires et sociales des excellentes ventes d'armes et de leur croissance continue. Les excellentes ventes d'armes, des gens qui reçoivent des ordres pour aller découper en morceaux un journaliste dans un consulat. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. En ce qui concerne les marchandises... Le transport routier représente en France 88% du tonnage kilomètre. 88%, vous avez bien entendu. Le fer ne représente que 9,9%, c'est-à-dire moins de 10%, le fer. Et quant au fluvial, c'est 2,1%. Il s'agit là d'une politique délibérée. N'oublions pas que l'ignoble... Président de la SNCF dirige aussi la société franco-québécoise Keolis qui fait tout son fric, ces sociétés privées, sur le développement du transport routier. Qu'est-ce que combat l'homme que l'on interne 15 jours par-ci, 15 jours par-là en hôpital psychiatrique Les prospections pétrolières dans le sud des Arles et le développement du transport routier dans la vallée d'Aspe. Ah oh ben étonnant, merde, tout à coup, Eric Pététin prend une autre tournure voilà. il prend une autre tournure. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas toléré quand des abrutis se sont permis de le traiter de, de vieux tarés ou de conneries dans ce genre-là. C'est très important. Le respect, le respect, ça se mérite et c'est commutatif. Et les gens qui ne respectent pas, je n'ai pas à les respecter. Voilà. Donc on comprend mieux l'indéboulonabilité, on est obligé d'inventer le mot, du dirigeant de la SNCF, donc de M. Guillaume Pépi, voilà. Et donc, Kéolis pollue, et c'est pour ça qu'elle est profitable. Est il faut bien voir que ces hypocrites qui vous appellent à militer tous les mois pour le climat, ce sont, des, ce sont des gens qui dirigent des entreprises qui sont les principaux pollueurs. Donc le transport, en France, le transport, il représente 38% des gaz à effet de serre. L'agriculture, qui pourtant est une agriculture dépendante du pétrole, ne représente que 4%. Donc, on voit bien que les transports représentent 58% de toutes nos émissions de gaz à effet de serre en France. 58%. Les transports, tous les transports. Les véhicules particuliers en France représentent seulement 10,48% de nos émissions de GES. Alors, quand on a des ministres qui se disent de la transition écologique et de la solidarité et qui trouvent amusant de taxer le diesel des véhicules particuliers, particuliers, eh bien c'est du foutage de gueule quand on connaît les chiffres. Alors, seules les taxations des énergies non renouvelables employées pour les transports maritimes et aériens peuvent infléchir l'actuel et mortel cercle vicieux industriel qui détruit la biodiversité dans le cadre d'un dérèglement climatique avec disparition des puits de carbone au profit d'infrastructures routières financées publiquement et qui rapportent des dividendes à des groupes financiers privés. Donc faut bien voir le contournement à Strasbourg routier. C'est de l'argent public qui va servir à des compagnies privées parce que les camions qui appartiennent aux compagnies privées, vont utiliser ces infrastructures. Et donc, on envoie euh, la police et la gendarmerie pour permettre à des compagnies privées de faire du profit en détruisant une forêt, donc un puits carbone, et en permettant à des modes de transport euh, polluants qui produisent énormément de gaz à effet de serre de se développer. Donc, tout, tout ça ça va rapporter des dividendes à des grands groupes privés. Alors, selon la logique mortifère du traité de Lisbonne, qui fonde, contre le choix référendaire du peuple français du 29 mai 2005, la gouvernance intergouvernementale lobbyiste de l'Union européenne et de ses commissaires législateurs non élus. Donc il faut bien voir qu'il y a ce qu'on appelle le lobbying au niveau de l'Union européenne, c'est de la corruption légale. C'est-à-dire qu'ils se sont créés, euh, un système de gouvernance qu'on a refusé par référendum ou des gens qui représentent ben, Danone par exemple euh, euh, dans, dans, dans l'agroalimentaire, euh, le premier ministre, un ancien euh, d'Areba, Orano, voilà. tous ces gens là maintenant ils ont les portefeuilles, ils ont les ministères ils sont secrétaires d'état et donc les entreprises on le voit bien, les transnationales euh, carrément, elles se cachent plus elles ont phagocyté le pouvoir exécutif et elles disent au peuple t'es pas content, euh, je vais te matraquer la gueule hein, et puis toi si tu, ben, je vais criminaliser les pauvres et puis comme ça l'esclave le, le, le, salarié et eh ben, du jour au lendemain je peux le lourder Là, la fameuse séparabilité toi, je te lourde comme une, comme une grosse merde et donc tu finis dans la rue toi et tes enfants <rire> c'est pas drôle, elle est pas belle la vie les voilà les terroristes les voilà les terroristes qu'il faut combattre les voilà les fascistes et donc aujourd'hui oui il faut combattre une dictature il faut combattre un fascisme qui est international parce que moi quand j'entends les gens dire le Brésil, ah oh, la dictature, mon Dieu, mon Dieu Mais non, le Brésil, c'est pas la dictature. Le Brésil n'est qu'un pays qui représente exactement ce qu'est la mondialisation d'aujourd'hui. La mondialisation d'aujourd'hui ressemble à la mondialisation d'hier. Tous les partis nationalistes ont toujours été financés par les industriels. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, le parti carrément créé pour empêcher le Front Populaire, financé par une grande banque. Voilà. Malheureusement, bah oui, c'est pas une banque juive ou truc machin, c'est pas Rothschild. Désolé pour euh, tous les gens qui confondent euh, finances et, et qui l'instrumentalisent de manière antisémite. Non, non, non c'est le patronat, ce sont les industries, cette dictature est militaro-industrielle. Et le seul à avoir dénoncé ça en France, c'est l'homme qui a inventé le concept de la décroissance. C'est M. François Partant que j'invite tout le monde à lire, rechercher, faites une recherche Google, François Partant. Vous allez voir, ça va vous changer de l'abominable et sexiste Pierre Rabhi, euh, qui en plus est aussi colonialiste vu quand il était jeune, il criait avec beaucoup d'autres « Vive l'Algérie française !» Et voilà, et c'est parti mon kiki. Donc aujourd'hui, ces groupes financiers privés, ils veulent que vous réalisiez leur pantin euh, en mai euh, 2019 pour pouvoir continuer leur putain de gouvernance euh, antidémocratique sur votre dos. Voilà, donc, l'impasse mortelle des criminels politiques impérialistes des biliqueux complexes militaro-industriels nous conduisent inéluctablement vers des conflits interpopulaires, interethniques et interconfessionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit le début de l'aggravation des conflits. Ne croyons pas qu'aujourd'hui, nous, nous sommes en plein dans une tempête, que, que le monde... Non ce, ce renouveau du fascisme, du nazisme même carrément, parce qu'on l'a bien vu, ce meurtre au, au consulat en Turquie, c'est du... Tu vois, même Mengele, c'est du Mengele, quoi, dans le, euh, quasi, quasiment dans le texte, je sais, que je, je, je, je suis au bout. Eh bien, c'est un, un, un cercle vicieux euh, qui est basé sur une chose. Le commerce nourrit la guerre, la guerre nourrit le commerce. C'est-à-dire que... Ils singent une économie circulaire alors qu'en fin de compte, ils détruisent euh, des énergies non renouvelables. Euh, ils détruisent des espèces et quand une espèce disparaît, elle disparaît à jamais. Et il, nous, on doit remplacer ça par les échanges nourrissent les peuples et les peuples nourrissent les échanges donc il s'agit d'échanges culturels beaucoup plus que d'échanges de marchandises donc il va falloir réduire le commerce international pour réduire les transports internationaux pour réduire les gaz à effet de serre il va falloir moins couper de forêts pour augmenter les puits carbone et vous allez voir cette société post industrielle va nous rendre tous heureux on va pouvoir travailler en moyenne 3 à 4 heures par jour, en répartissant le travail et les revenus euh, 5 jours sur 7, mettre la dans la Constitution la retraite pour tous à 60 ans de manière constitutionnelle, interdire les activités nucléaires de, de manière constitutionnelle. Donc, le prince, le prince oui, Mohamed... Non, à 50 ans. Oui, le, le, le prince Mohamed Salman al-Saoud participe d'un monde où cohabitent soldats de la paix et commerce équitable. Il est emblématique de la criminelle doctrine onusienne Atom for Peace. Donc vous voyez, je viens de vous citer Soldat de la paix, Commerce équitable, Atom for Peace. Et donc tu as tout plein de gens qui cancanent ça. C'est pareil. e d'écocide, ça me fait marrer. C'est-à-dire que tant que tu désignes pas euh, le, qui est responsable, les industries et les industriels, et notamment pour bon, la filière nucléaire, euh, l'amiante, euh, les, les, la plasturgie, eh bien c'est facile, les médias vont ouvrir la porte. Endécocide, défendons les marmottes. Endécocide, nous sommes tous responsables. C'est tu sais, le discours de la culpabilisation. Tu es responsable, tu es responsable. Tu es responsable parce que tu prends ta voiture. Mais aujourd'hui, le monde était structuré pour la bagnole. Aujourd'hui, il y a des gens comme Vinci, ils transforment des hectares ils les, pour faire des parkings et puis ils te font payer en plus. C'est-à-dire, ils polluent, ils bousillent la terre et ils te font payer pour ça. Et ils te disent, mais c'est ta faute, t'as une voiture. Ouais, ils vont t'en vendre une. Et puis maintenant, ils vont te la vendre électrique en te faisant croire que c'est un progrès. Et c'est ignoble. Ces gens-là sont ignobles. Donc, il faut reconvertir et démanteler toutes les entreprises transnationales et ça va être une tâche vitale pour toute la biosphère terrestre. C'est-à-dire que la révolution, elle a du pain sur la planche. On va commencer sur les territoires auxquels nous appartenons. Et après, ça doit, cette révolution va faire tâche d'huile à, à travers le monde. Et ce que nous voulons, c'est la fin des transnationales et la reconversion. Parce que c'est sûr qu'une transnationale qui produit des armements, dans le futur, mon euh, gars, euh, on n'aura plus besoin de canons. Les, les peuples, est-ce qu'ils ont besoin Moi, est-ce que j'ai envie de tuer un Saoudien j'ai pas envie de tuer un Syrien. Est-ce que j'ai envie de tuer un iranien Mais je n'ai pas envie de tuer un iranien. Est-ce que j'ai envie de tuer un russe ou un syrien ou un libyen Mais, mais je... qu'est-ce que c'est que ça Ces gens-là ne m'ont rien fait. Par contre, qu'un libyen ait envie de me tuer, malheureusement, à cause de gouvernements dont je ne suis pas responsable et que je combats, oui, lui, il a peut-être perdu son père, sa mère, sa fille, sa sœur, son grand-père, à cause des bombardements de nos États-nations. C'est nous qui exportons la guerre, c'est nous qui exportons les armes. Donc, il faut bien le dire, le terrorisme est lié aux États-nations. Donc, on veut la fin des États-nations. Et donc, la semaine prochaine, cela fera exactement quatre années que le jeune écologiste Rémi Fraisse sera mort en défendant la vie. Nous lui rendrons hommage avec notre émission numéro 63 et notre ami Pétof. Et donc, c'est sur ces paroles que je vais vous laisser, mais n'oubliez pas, N'oubliez pas, il faut vraiment soutenir les six salariés du registre des malformations en Rhône-Alpes parce que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'État-nation est en train de détruire les, les quelques protections. On n'est vraiment, même pas des variables d'ajustement, on, pour ces gens-là, on n'est rien. Nos enfants peuvent naître mal formés, euh, crevés, avec des retards mentaux. Eh bien, une transnationale euh, de soi-disant la santé va continuer à vendre ces horribles potions pour faire des profits. Voilà, je vous dis euh, à jeudi prochain, en direct, sur la place de la République, pour les, un hommage, les quatre ans de la mort de Rémi Fraisse, mort en défendant la vie. Continuons à défendre la vie, et bravo à tous les guerriers de l'arc-en-ciel.